C'est ça que si on, on, on revient à l'essence même du territoire, pour nous les Premières Nations, le territoire n'appartient à personne, c'est ça notre conception du territoire. Ce n'est pas qu'un lieu géographique. Le territoire, c'est aussi euh, le langage, le langage du territoire, c'est aussi les savoirs, c'est aussi les traditions liées à, à la cueillette ou à autre chose qu'on retrouve sur le territoire. Donc c'est beaucoup plus vaste que juste, euh, juste un lieu géographique. Quand on parle de la langue Aticamec, on dit souvent, mais ben je le dis souvent qu'on parle la langue du territoire, parce que tous les mots sont rattachés au territoire. Quand on parle des saisons, on a six saisons chez les Aticamec. Puis chaque saison nous dit quand est-ce qu'elle commence. Il n'y a pas de date précise, il n'y a pas de 21. Heures. Pour, pour dire qu'on est l'automne, dire qu'on est une telle saison, mais c'est avec les signes là, que la nature nous marque, nous offre. Que le territoire, avant, se comprenait avec les rivières. Les rivières étaient les autoroutes. Quand on fait des fouilles archéologiques, par exemple, c'est toujours sur le bord des rivières, le bord des ruisseaux. Les, les populations autochtones, avant, circulaient beaucoup en fonction des bassins versants, chaque rivière qui était connectée avec la rivière Outaouais ou le Kichizibi, c'était notre territoire. Bien, le, le territoire à Benaki, ça va de la rivière Richelieu à l'ouest, à la rivière Etchemin à l'est, juste bien, du, du fleuve Saint-Laurent jusqu'à l'océan Atlantique. Notre territoire, ce sont les ressources. Ce sont les ressources premières pour faire les outils, pour se nourrir, pour boire pour pêcher, chasser, etc. Donc, il faut comprendre et remettre, en fait, les objets qu'on retrouve dans, dans le sol, en archéologie, sur ces sites-là, dans un contexte beaucoup plus grand, beaucoup plus global, où l'environnement devient, en fait, la source, la chose la plus importante pour réaliser et pour évoluer dans un milieu de vie. La notion d'éco-région est super intéressante. Parce que dans une éco-région, euh, tu as une flore, une faune typique, puis tu peux comprendre la manière dont les gens sur ce territoire-là peuvent interagir avec leur territoire, puis avec les ressources qui, euh, qui s'y trouvent. Fait que si des fois on prend la, la notion de frontière étatique, mais il existe d'autres euh, perspectives qu'on peut employer. Sauf qu'avec la colonisation, avec le fait qu'il y a eu aussi beaucoup de... de de matérialisation des ressources, on a, on a beaucoup aussi monétarisé ces ressources-là à travers le temps comme une richesse. Tu sais. Notamment au Québec, on a d'immenses richesses qui appartiennent aux Premières Nations, quand on le voit dans, dans cette optique-là, parce qu'elles sont sur, sur les territoires des Premières Nations. Mais maintenant, elles appartiennent à qui, ces ressources-là, puis qui, qui peut les exploiter? Puis je pense que le problème est arrivé à ce moment-là, quand on a commencé à vouloir monétariser le territoire, les ressources qui s'y trouvent, puis on a voulu s'approprier aussi de ces territoires-là. Parce que c'est une question de survie pour plusieurs Premières Nations. Si on veut avoir une autonomie financière, il faut exploiter les ressources qui se trouvent sur notre territoire. Pour ça, bien, il faut s'approprier le territoire, même si ça va à l'encontre de notre conception que le territoire n'appartient à personne.